Je n'ai jamais vu un homme comme toi Je n'ai jamais vu un homme comme toi Et il me donne la joie comme toi, oh Yeshua Il me donne la joie comme toi Je n'ai jamais vu un ah, homme comme toi hein, ah, Comme toi Alléluia Je ne sais pas si vous avez déjà vu un homme comme Yeshua Moi non, Amen Je n'ai jamais vu un homme comme toi Je n'ai jamais vu un homme comme toi hey. Ah, comme toi je ne te jamais vu. comme ah, comme toi connais eh, ah, comme toi, toi. Hey, yeah, yeah. hey, yeah, yeah. te à mes pieds la lumière est sur mes sentiers En toi je retrouve Le sens de ma vie En toi je retrouve oh, la gloire que je perdis Ah J'ai jamais vu Un homme comme toi Ah comme toi Je n'ai jamais vu Un homme comme toi Qui perds dans la joie Comme toi oh échoir comme oh le roi de roi, Jésus, la mi-fidèle, la parole de vie, oh qu'elle est son mon papa d'amour. Je vous attends pas, le roi de roi, la mi la parole de vie, oh qu'elle est son nom, la solution. Penser. le chemin, la vie est ma vérité, je l'aime tant, je l'adore, pas d'amour, mon d'amour, je l'aime tant, je l'adore, oh que les son la mythité, je n'ai jamais vu un homme comme toi, je n'ai jamais vu comme toi et eh, dans la joie comme toi au oh me dans la joie comme toi je ne me... La mue fidèle, la parole de vie, oh quelle est son don, tout d'amour, le roi de voix. Je jamais vu un homme comme toi Je n'ai jamais vu un homme comme toi Qui me donne la joie comme toi Même si j'ai des problèmes, il me donne la joie Même si j'ai des soucis, il, si il me donne la joie, il me fortifie Alléluia Nous bénissons Yeshua pour son amour, pour sa grâce, pour sa fidélité